Le reste est c'est euh, Arabie Saoudi, Qatar, la Turquie va payer. Surtout, la Turquie, il y a des problèmes actuellement, euh, même en, euh, ce pas seulement en France, pour le mosquée, en, en Allemagne et ailleurs. C'est-à-dire, les mosquées, ils ne font pas pour le dieu euh, les pays pétro Ils le font pour avoir une force sur la politique du pays, surtout la France. Ça, c'est mon position. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Deuxièmement, mon cher il y en, concernant la lettre de 25 généraux, et comme je dis à notre ami précédent, je vous précise aussi, les 25 personnes signataires de cette euh, lettre, ils, ils étaient déjà une moitié, plus, euh, environ 15 personnes étaient connus par les médias, comme quoi ils faisaient des interventions, s'exprimaient depuis déjà plusieurs années. Et il y a une dizaine... Qui vient d'entrer dans le camp des retraités, il vient de prendre leur retraite et tout de suite ils se sont rejoints à cette groupe, euh, voilà. Et de l'autre côté, imaginez-vous que beaucoup de gens ils viennent sur cette antenne chaque jour, ils critiquent le président et le gouvernement et ces gens-là aussi ils ont envoyé une lettre pour le gouvernement français, surtout pour Macron et ils ont dit euh, le gouvernement doit réagir peut-être dans cette situation de la troisième guerre mondiale, etc. C'est-à-dire, il vient de s'exprimer, euh, président de la République, voilà, euh, actuel ministre de la Défense euh, était secrétaire de Paul Killess, l'ancien ministre de la Défense, mon ami, que j'ai beaucoup de respect pour Paul Killess. Paul Killet, c'était une personnalité comme Pierre Jocke, qui actuellement il a des problèmes, comme Roland Dumas, comme Charles Hernu, c'était des dinosaures de pouvoir politique socialiste à côté de François Mitterrand. Et j'ai le plaisir actuellement aussi, et, comme vous avez pu vous constater, vous fait Eiffel interviewer interviewé Paul Killet, on a parlé. À ce sujet, je n'ai pas posé la question, prochainement, je vais poser la question, mais madame, qui aujourd'hui est ministre de la Défense, on a beaucoup de respect pour elle. Euh, au lieu de dire que on va poursuivre ces gens-là, il faut dire que je vais les convoquer, de venir me voir et euh, euh, dire ce qu'ils vont dire. Voilà. Et de l'autre, parce que c'est des généraux qui ont travaillé pour le pays. Mais de l'autre côté, comme tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. On, il y a des extrémistes, des fascistes. Des gens qui donnent des slogans « Oh, c'est dangereux euh, » sur l'Internet, etc. etc. Euh, soit disant que ce sont des ex-généraux français. Ça, personne ne peut pas euh, euh, justifier. Ce n'est pas justifié. En général, jusqu'à la fin de sa vie, il doit garder la République. Même s'il va parler avec son président, il parle avec respect. Avant, il prend un rendez-vous. Si on ne donne pas le rendez-vous, après, ils font il la lettre. Mais le respect de la République, et surtout président de la République, c'est obligatoire, voilà cher Eliane euh, je ne sais pas si je peux vous répondre ou non tout à fait, tout à fait je reste à, à votre écoute bien entendu euh, parce que c'est toujours euh, é, édifiant euh, de tout de ce que vous connaissez et que vous nous partagez alors encore merci et bonne soirée à vous Bonsoir. Merci mon cher, merci professeur Elian, je te remercie, Elian, euh, je suis vraiment ravi de vous dire, euh, moi-même personnellement, je suis fier à vous, certains auditeurs, même les gens qui ne sont pas trop, quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, ne sont pas, euh, trop, euh, quoi, qu plus informés que les autres, parce qu'il y a certains qui ne sont pas informés. Ils, ils ont une limite dans leur tête, tac, mais on a des gens, des cerveaux, qui interviennent sur cette antenne, que je vous remercie beaucoup. Euh, avant tout, je vais remercier mon ami Didier Dopplège, euh, président de cette radio, euh, qui a mis de sa vie et de garder euh, cette radio. Permettez-moi de vous remercier parce que j'ai entendu que Didier Duplège, il a fait un appel à aider la radio à cause des problèmes financiers qu'il a. Vous savez, nous, nous toutes et tous, on travaille gratuitement. Euh, moi, je prends ma voiture, je paye l'essence de ma poche, je, je, je laisse ma famille à la maison, à cette heure-ci, avec cette situation. Depuis 38 ans, je suis à côté de Didier, euh, parce que je sais que même lui, il pas il pense pas à l'argent, il ne gagne pas de l'argent. Nous, nous ne sommes pas un vendeur de pensée, voilà, même de temps en temps, si vous entendez quand dit le bouquin de David Abassi, vous pouvez l'acheter sur Amazon, ne pensez pas que ça m'apporte des, des millions, des milliers, même, même pas des centaines, c'est rien de tout, un bouquin que je le vends sur le, Amazon, 5 euros, ou 10 euros, peut-être je, je gagne 1 ou 2 euros, c'est rien de tout, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas, voilà, ah, ce n'est pas de publicité, ah, Didier aussi la même chose, je vais le remercier, mais au moins, euh, là, nous avons fait quelque chose que je suis ravi d'entendre à droite à gauche euh, comme quoi cette radio, il a pour amener quelque chose pour la société française, francophone surtout, puisque vous êtes très nombreux de nous écouter en dehors de la France par l'internet, encore je vous remercie. Euh, ici, c'est une école, c'est cette école, moi j'apprends de vous, vous vous apprenez des autres et c'est est, est, cet échange-là qui est nous fait vivre. Pour ça, voilà, continuez à nous appeler, je suis encore là, 1er mai, bonne fête du travailleur, on est tous des travailleurs, 08 92 23 95 20, on est là à votre service, mes chers amis, à votre service, bien sûr sur 95 fm Ici et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant ah. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95.2FM et sur l'internet ici-maintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant, 952 Radio, ici et maintenant, sur 952FM, vous avez la parole en composant.